Bonjour, c'est Laurence de Cancer Guérison Pure, hein. Butterfly, Warrior, Warrior, Butterfly Warrior, mais Warrior Zen maintenant, depuis quelque temps. Bon, il se trouve que euh, cette semaine, je n'étais pas au mieux de ma forme, hein, donc euh, je me suis dit, est-ce que j'avais <rire> ou pas, si c'était un effet secondaire de quelque chose ou quelque chose, bon voilà finalement je me suis replongée dans quelque chose qui est très intéressant bien évidemment les aliments qui transforment notre vie donc je conseille beaucoup ce livre du médical médium et il est écrit par Anthony William voilà donc, Anthony William, très intéressant. En ce moment, il a relancé d'autres euh, éditions. Je vais sans doute peut-être euh, le prendre. Là, j'ai la version française qui est... et j'ai la version anglaise aussi sur, sur, euh, sur tablette. Euh, voilà, c'est très intéressant. Donc, euh, peut-être que j'ai un virus, vous voyez ce que je veux dire. Ou sinon, enfin bon, on verra bien. Toujours est-il que reprendre les bases, c'est toujours intéressant. Voilà, donc les bases, c'est les jus, <rire> les aliments, les aliments verts, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu là, voilà, hop, mon jus vert de céleri, euh, céleri avec un autre mélange, le céleri, bien évidemment, les petites feuilles, mais c'est aussi les, les plantes, et donc... Euh... Voilà, donc en fait, le jus, j'ai aussi euh, fait un jus que j'ai mélangé, après j'ai transformé en smoothie, euh, smoothie banane. Donc alors, on va commencer par euh, retrouver ce que... Alors lui, il voit différentes choses. Donc, le céleri a évidemment plein de propriétés. Lui, en fait, Anthony Williams, il est très connu par le fait d'avoir parlé de son fameux jus de céleri. Alors, il ne faut peut-être pas en faire de trop non plus, parce que je connais quelqu'un qui l'a fait tous les jours et à la fin, elle a eu trop de vitamine D dans, dans le corps. Mais sinon, euh, sinon, voilà, c'est possible. Bon, voilà, je plus... Euh... Voilà. Euh, alors, donc, ce qui est intéressant, c'est... Euh, donc, nous mélanger céleri-pomme euh, avec citron et euh, radis c'est pas mal euh, voilà et ensuite sinon il y a céleri euh, parfois j'aime bien céleri tomate aussi céleri tomate radis euh, euh, voilà donc des choses comme ça et là pour la partie smoothie c'est parce que j'avais une petite banane je voulais pas la, la laisser donc euh, banane pomme euh, avec euh, j'ai mis dedans un petit peu du jus de céleri et un petit, un petit lait d'amande, ça, ça peut fonctionner. Voilà. Euh, et puis, bah, effectivement, on ne, on ne pas trop surcharger, si je puis dire, l'organisme. Euh, et puis, je vais surtout voir ça pendant deux 3 jours avec, avec des jus santé. Voilà. Alors, donc, il conseille aussi beaucoup l'asperge. Mais là, on va aborder la question du sel donc, il nous parle de plusieurs choses. Il nous parle donc d'un jus vert. Alors, attendez, est-ce que je ne peux pas couvrir une chose Voilà, euh... c'est compliqué. Bon, Alors, hop. Voilà. Donc, un jus vert un jus vert avec du céleri, des branches une grosse pomme, un citron du persil ou de la coriandre et de la menthe fraîche on mixe tout, alors lui par contre il met en centrifugeuse parfois et il verse le mélange et, et... on boit, mais parfois il utilise aussi l'extracteur donc ça dépend des, des moments mais effectivement il y a des fibres intéressantes à, à boire aussi avec le, avec, avec le céleri euh, voilà, donc pour lui, le céleri, ça s'adapte pour beaucoup de maladies, pour l'acné, pour le trouble le déficit de l'attention, euh, pour l'hyperactivité, pour l'autisme, l'eczéma, le psoriasis, le sclérose latérale, enfin sclérose en plaque, euh, et aussi le, presque la maladie de Charcot, le syndrome de l'intestin perméable la stérilité, la maladie de l'âme, la migraine, les troubles obsessionnels compulsifs, l'atteinte inflammatoire euh, au niveau du pelvis, le trouble et les maladies thyroïdiennes, euh, batterie de l'appareil reproducteur euh, déchargé, diabète, hypoglycémie, fatigue surrénale, l'anxiété, septicémie, infection des voies urinaires, calculs rénaux, Maladie rénale, cancer du pancréas, pancréatique, syndrome de fatigue chronique, fibro fibromyalgie, lupus, syndrome de euh, Strogen, ben, je sais pas trop, maladie d'Addison, rosacée, lipome, cancer de la vessie, cystite, maladie de Crohn, colite, euh, syndrome du côlon irritable, hyperglycémie, hypertension, dépression, apnée, cancer de la thyroïde, euh, œdème, lés lésions, parasites, euh, insomnie, exposition aux issues, infection bactérienne, infection virale, perméabilité à l'ammoniaque. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Les symptômes que euh, l'on peut ressentir et où euh, ça peut s'améliorer si on intègre le céleri à notre régime, donc les spasmes intestinaux, si on reçoit qu'on a des kystes, car on sent un acide chlorhydrique, ça ne sais pas trop on peut savoir. Si on a le froid paresseux, justement, je me suis dit que c'était intéressant parce que je me sentais un peu fatiguée et peut-être que euh, j'avais peut-être fait deux, trois petits excès pendant les, les vacances. Et je me suis dit que le froid paresseux, ça allait euh, un peu aider. Donc voilà, euh, si on okay. a un taux de. Cortisol faible, cortisol élevé, confusion mentale, allergie alimentaire, acido, justement pour remettre le niveau un peu basique, plus alcalin. Voilà, douleur articulaire, maux de tête, ballonnement, gaz, pression, distension abdominale, déshydratation chronique, sécheresse oculaire, euh, problème d'épaule, reflux acide, inflammation de la vésicule, de l'estomac, de l'intestin grêle. Éruption cutanée, nausée, euh, également prolifération de candidats. Ça, euh, dépend, on ne sait pas trop comment faire. Angoisse, perte de mémoire, hypertension, artérielle, sensibilité alimentaire, œdème. Voilà. Euh, Chrome dans les jambes, fatigue, carence en minéraux, inflammation cérébrale, trouble du sommeil. Voilà. Alors, lui, il ajoute aussi euh, un certain nombre d'informations, notamment euh, le céleri. Et donc, le, comment dire, le soutien émotionnel du céleri, donc la symbolique également. Donc Nous avons euh, tendance à placer nombre de nos peurs dans nos intestins. Lorsqu'elle parcourt le système nerveux en profondeur, la nervosité, l'anxiété provoque des sensations que nous connaissons bien, comme le ventre noué. Le céleri renforce l'ensemble du système digestif. Utilisez-le pour vous apaiser quand vous avez peur, que la panique vous submerge, que vous vous sentez menacé, choqué, nerveux, indécis, au bord des larmes, des larmes ou sur la défensive. Donc voilà, c'est effectivement, ça, ça renforce. Ça renforce aussi puisque si on a moins de peur, ça renforce globalement. Euh, voilà. Donc, effectivement, il dit bien que le céleri est l'un des aliments anti-inflammatoires les plus puissants. Voilà. Il affame les bactéries, les levures, les champignons dans le corps. Il expulse les toxines et les déchets de l'appareil intestinal et du foie. Voilà. Et, euh... voilà. et en l'absence de l'inflammation, le corps parvient à beaucoup mieux gérer ce que la vie, ce que la vie met sur notre chemin. Parallèlement, donc le céleri favorise le développement des bactéries saines. Voilà. Donc c'est le moyen, bien évidemment, euh, de revenir à un intestin alcalinisé, alcal... ah, alcalinisé. Euh, voilà parce qu'il a un taux élevé de sodium bioactif il a aussi des oligoéléments donc euh, que la science ne connaît pas encore il s'agit de variétés de sodium et d'autres oligoéléments euh, qui travaillent avec symbiose et systématiquement les uns avec les autres et avec le sodium ordinaire du céleri pour augmenter le pH corporel éliminer les acides toxiques dans chaque repli du corps y compris l'intestin voilà, donc euh, ça aide si on a des troubles gastro-intestinaux. Voilà. Intégrer du jus de céleri aussi à un régime en général est le meilleur moyen donc, de résoudre la perméabilité à l'ammoniaque. Euh, voilà. Et donc euh, des fois même on peut avoir des carrés dentaires ou la confusion mentale euh, à cause de ce problème de perméabilité que l'on a dans, dans l'intestin et le fameux syndrome de l'intestin perméable qui à mon avis est l'une des causes premières euh, des problèmes de, de cancer Mais ça c'est un avis personnel voilà alors la leçon spirituelle du céleri trop souvent nous nous compliquons la vie euh, voilà, nous donc, simplifions des questions complexes, notamment, notamment en matière de santé. Donc, voilà, soit nous y pensons trop, nous envisageons toutes sortes de solutions potentielles, soit nous estimons que le problème est lié à plusieurs facteurs et à un simple dérèglement du corps. Pour guérir, nous devons trouver un équilibre entre simplicité et complexité. Ce que le céleri nous enseigne, boire du jus de céleri, est sans doute la mesure la plus simple qui existe pour y parvenir. Si simple que souvent les gens l'écartent en raison même de cette simplicité, doutant qu'elle puisse faire une réelle différence pour résoudre leurs problèmes. Je recommande. Voilà, souvent les gens l'écartent en raison même de cette simplicité. Ils doutent qu'elle puisse faire une réelle différence pour résoudre leurs problèmes. Il s'imagine que mélanger plusieurs ingrédients augmentera leur apport nutritionnel. Si ce type de mélange peut avoir des bienfaits thérapeutiques, rien n'égale le pouvoir simple d'un simple jus de céleri. Il équivaut à une guérison, une transformation, un changement dans votre vie. Une vertu liée à sa composition nutritionnelle complexe qui doit rester intacte pour que sa magie opère ce qui est également vrai dans les autres domaines de la vie, vous est-il déjà arrivé d'avoir une approche complexe d'une situation pour finir par conclure qu'une démarche beaucoup plus simple aurait sans doute été plus efficace Voilà. Donc, le conseil toujours d'Anthony Williams au sein du livre Le Médical Médium. Voilà. C'est pour réveiller votre corps, préparez-vous un simple jus de céleri. Pour un effet optimum, buvez chaque jour 50 ml de jus de céleri frais, si possible à jeun, afin de stimuler l'efficacité de son taux d'acide euh, hydrochlorique. Pour un effet extraordinaire, buvez deux verres de 500 ml de jus de céleri frais par jour. Si vous voulez éliminer des métaux, toxiques lourds comme le mercure, l'aluminium, le plomb, le cuivre, le cadmium, le nickel, l'arsenic. Ajoutez 20 g de feuilles de coriandre fraîches à votre jus de céleri. Euh, voilà. Donc, une façon simple d'augmenter votre consommation de céleri et de mélanger 2 à 4 branches de céleri dans le smoothie de votre choix du jour. Voilà. Donc, c'était... Le jus. <rire> le jus de céleri euh, vert avec par contre on peut mélanger si on veut euh, donc pommes, radis, d'autres choses comme ça et euh, j'ai fait donc, également un smoothie euh, auquel j'ai intégré un jus de céleri euh, voilà donc smoothie euh, euh, banane pomme avec un petit peu de, de jus de céleri c'était le jeu du jour, très bonne journée, à bientôt